monster Est-ce que j'ai une tronche de shark Ah voilà. Coup de dans sa gueule. Ça crame en haut. A droite là Ouais, ouais. Ah, mais on peut pas y aller Sous moi, sous moi, sous moi 2 Oh, plus que 2 En mode 2, ils étaient 4. Hein. Il reste un autre. J'ai deux, je peux y aller. Moi aussi, je suis parce que j'ai eu le feu. Il est mort le mec, je l'ai tué. Merci. On a sorti une squad, franchement, j'ai eu j'ai une, une raise à faire. Si je peux, Mais il y a un mec sur le pont quelque part. Je suis là pour vous aider. Pas brûlé. On va capturer la Objectif ça, Soldat. 2 Toujours là Oh ah, merde. Bonsoir. Ok, j'ai été trop inactif et j'ai été basculé en AFK. Je suis merde, pourquoi j'entends plus personne ah, Vous avez tout celui-là T'as besoin de soin Non, tu En ouais. pas, je suis là. Il reste encore. Là Merci bien, en B ou ouais, derrière le point en fait. je Ah oui, Je suis un peu déterre aujourd'hui.